bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je viens au préalable de me de m'installer et là du coup bon c'est pas terrible je suis pas très fan de ça mais je vais me mettre la clim pour les bienfaits de la vidéo parce qu'il fait 32 degrés et du coup j'aimerais bien avoir une bonne qualité sonore alors la D blue c'est pas très grave parce que du coup c'est par rapport à l'anti pollution du véhicule et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous montrer dans la vidéo tout simplement euh, des rangements dans un parking souterrain donc des rangements en bataille parce que je sais que vous aimez ça et des rangements pareil en bataille dans un parking aérien c'est à dire cette fois ci un parking en hauteur à étage donc je vais essayer de voir si je trouve des places un petit peu me compliquer la vie mais comme d'habitude je sais que vous aimez ça et puis ça va nous refaire travailler un petit peu de toute façon le rangement en bataille donc là j'ai pas trop le choix que d'aller à droite mais je fais quand même les rétros et le clignotant et puis je préfère sortir en première parce que même là si j'ai personne je pourrais avoir un cycliste tout simplement qui reviendrait ok donc là je suis sûr de moi j'y vais et donc je m'aperçois que je suis dans une rue à 30 km heure derrière c'est bon et qui a un ralentisseur alors ben là je laisse rouler ma voiture hein. ça sert à rien d'accélérer ici ils ont incité le passage voilà et de nouveau, donc, rue à 30 km h je privilégie vraiment la seconde vitesse, c'est mieux, cette voiture-là pourrait démarrer, ici, il y a des gens qui pourraient tout simplement sortir de chez eux, et là, j'arrive sur un stop, donc tout de suite, quand je vais m'arrêter, je vais en fait vérifier le rétro intérieur voilà mon freinage en fait dépend vraiment de ce qui me suit donc là j'ai un stop et comme très souvent le stop j'y vois pas donc c'est pas très grave hein. je vais quand même réavancer me pencher voilà si je suis sûr qu'il n'y a personne je vérifie aussi la voie pour les vélos bah du coup je me lance allez passage piéton surélevé derrière ça va je ralentis déjà et voyez le simple fait de lâcher l'accélérateur à l'avance bah du coup j'ai même pas besoin de freiner donc là les piétons logiquement ils sont assez loin des véhicules à gauche elle décharge sa voiture oh, là je vais aller à droite donc les rétros le clignot et je vais faire attention parce que c'est pas très large ici pour tourner quand ils arrivent vers moi c'est pas très large alors le stop je suis obligé de m'arrêter ok là c'est bon la voie pour les vélos c'est parfait et je suis à sens unique mais du coup je vais aller à gauche donc euh, non je vais aller tout droit je vais aller tout droit parce que je crois que là-bas il y a le parking aérien. Et je vais essayer de me compliquer un peu la vie. Vous aimez ça Alors. Le Uberite. Donc respect à eux. Parce que sous 33 degrés c'est quand même balèze d'aller faire du vélo. En plus il n'a pas de chapeau, pas de casquette. Donc courage. D'ailleurs c'est pas facile. En ce moment tout le monde conduit avec des masques. Bah Dites-moi dans, dans les commentaires en fait, si vos formations se passent bien, si c'est pas trop compliqué. Parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, les examens, tout ça, ça pose vraiment problème. Quoi. On va aller à gauche. Donc les deux rétroviseurs, le clignot. Alors, premier coup d'œil, logiquement ça va. Maintenant il y a du monde. Je garde le frein et en deux ça passe. Ok. Allez, je peux déjà fermer deux rétroviseurs. Mon angle mort, alors je ne le fais pas trop vite parce que des fois je me fais gronder dans les commentaires comme quoi du coup ça donne le tourni. alors j'ai essayé de ralentir hein. le monsieur là il sort d'un lieu privé c'est pas une priorité à droite et je voulais rentrer à gauche au parking mais il y a sens interdit euh... bah, je vais pas rentrer là en fait hein. fin de zone à 30 ça c'est pas une priorité à droite ils avaient un stop ok bah, je vais relancer ma voiture et il y a un beau parking juste là je vais essayer de me compliquer la vie donc l'entrée on doit aller à mon avis au rond-point euh, au rond-point à gauche, ok. Alors, ben, au rond-point à gauche, les rétroviseurs, le clignotant. Je ralentis déjà. En fait, plus j'arrive doucement sur un rond-point, plus c'est facile pour moi. Mes deux rétro. Donc, je vais là-bas. L'ongle mort, doucement, monsieur Anthony Permis parce que si mon élève qui regarde cette vidéo est en train de regarder justement après le déjeuner du midi il va avoir tendance à vomir et l'entrée va aller tout droit d'accord, donc là ça va ok les deux rétroviseurs allez le clignot ok, donc on va essayer de prendre un peu justement de hauteur parking aérien prenons de la hauteur et pareil vous savez quoi pareil je vais aller alors j'ai pas de feu dans le tunnel, euh, j'ai pas de feu dans le tunnel, n'importe quoi, j'ai pas de feu dans mon parking tout simplement parce que, euh, parce qu'on y voit assez bien, mais je vais quand même les rajouter par sécurité. Je vais tourner juste là, et j'ai bien envie d'aller tout droit et je crois que je n'ai pas le droit, donc il y a un stop, ok, je m'arrête à peu près à la ligne blanche, et là j'y vois pas, mais le miroir là-bas, je sais pas si vous le voyez bien, il me permet de voir en fait, donc ça a l'air d'aller, moi j'irai bien tout en haut quand même, étage supérieur, bien sûr qu'on va y aller à l'étage supérieur, allez, les pneus qui crissent ça fait un peu fast and furious mais du coup c'est pas trop ce que je voulais faire c'est juste que vu qu'il fait très très chaud 32 degrés ça crisse un peu en fait la gomme elle est chaude alors ben, je suis tout en haut du parking oh, Bon, ça c'est super parce que je suis tout seul et bien je vais me garer entre des lignes qu'est-ce que vous en pensez les gens je vais me garer par là donc monsieur à droite, où vous voulez, on va effectuer un rangement en bataille arrière. Ok. Quand ma ligne, ici, arrive à peu près à hauteur de mon rétro, je vais vérifier autour de moi. Si c'est bon, je vais en même temps reculer, tourner. Alors vous voyez, il n'y a personne, mais je fais quand même attention, tout simplement parce que du monde pourrait arriver. Et quand je suis droit par rapport à en face, eh bien, je redresse. Voilà. allez ça sert à rien d'aller plus loin ok Ah, j'ai un peu grignoté la ligne hein, quand même alors ça ça vient du fait que je n'ai pas assez vite braqué mon volant donc du coup on va refaire parce que j'aime pas l'échec monsieur où vous voulez vous rangerez à droite en arrière oui chef pas de problème rétro à hauteur de la ligne là et voyez je suis en permis c'est pas grave je vérifie autour de moi je recule, je tourne à fond. Voilà, là on peut pas dire que j'ai pas tourné rapidement mon volant. Il n'y a pas de problème. Quand je suis droit par rapport en face, ici tout simplement un tour et demi. Voilà, je me base par rapport aux autres places. Je fais attention derrière. Ok. Point me à main, je suis sûr de moi. Cette fois-ci, j'y suis. Donc vous voyez, ça peut paraître un détail. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé J'ai tout simplement pas assez tourné vite mon volant. Euh, je vais partir du coup à droite alors ça c'est des pointillés, c'est le passage il n'y a personne et je ne sais plus comment je dois sortir d'ici donc on va trouver quand même alors j'avais laissé les feux allumés bon mais de toute façon j'y retourne il n'y a pas de problème et voyez attention à un truc j'en parlais à un élève ce matin tout simplement qui, passait, euh, qui passera pardon, bientôt son permis de conduire donc reprise première hein, j'y vois pas reprise première et en fait, je lui disais, attention, parce qu'il a voulu... Enfin, euh, il n'a pas fait exprès, il allait faire cette erreur-là. Je lui ai dit, tu passes bientôt le permis, mais attention à un truc, c'est que si jamais tu as réussi ta manœuvre, mais que tu pars à contre-sens de circulation, malheureusement, tu vas échouer au permis. Donc ça, c'est très important de faire très attention à ça. On peut réussir son permis euh, sans problème, évidemment, mais attention voilà, à ne pas, en fait... Alors la sortie, ok, il n'y a pas de problème, je change de voie, je suis le panneau sortie, mais attention, ça serait dommage en fait de se prendre la tête à faire une manœuvre, la réussir et puis partir en fait à contresens. parce qu'à ce moment là, évidemment, je suis éliminé. Alors je suis les flèches, les rétros quand même, le clignot, ok, ici il n'y a personne, mes premières, donc vous voyez la première dans les parkings des fois elle est utile Alors ne la mettez pas évidemment à 20 ou 30 km heure C'est pas ça le problème Mettez la vraiment en dessous de 10 km h En dessous de 10 km h ça devient intéressant Donc sortie Hop là Et ne vous inquiétez pas pour le voyant orange C'est rien de grave Alors On va dire que le rangement en bataille dans le parking aérien Mission réussie Je vais couper les feux Maintenant, il me faut un parking souterrain et de mémoire, il est en face. Alors là, vous voyez, il aurait fallu me placer à droite pour aller tout droit. Le problème, c'est qu'il y a une ligne blanche continue. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra. Donc du coup, vous voyez, là, je la laisse passer. Hein. Elle était dans mon angle mort. Hop, là aussi, d'ailleurs. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention parce qu'en cas d'accrochage, je suis en tort. Hein. En fait, les conducteurs que vous avez eus ici étaient à droite donc je ne vais pas franchir la ligne blanche continue me placer à droite en sachant que déjà je suis en infraction mais surtout je n'ai pas le droit alors ici ben, on va suivre tout simplement euh, le sens et moi je veux aller dans un parking souterrain alors obligation d'aller à gauche rétro-clignot quand même Là, le marquage me montre bien que c'est un petit peu étroit quand même ici alors je peux plus rentrer ici avant je passais là pour rentrer est-ce que j'ai le droit d'aller à gauche ici est-ce que j'ai le droit oui donc c'est dur de respecter le fléchage mais on y arrive quand on veut être un bon conducteur et pourquoi pas le rester parce que ça vous voyez c'est qu'une question en fait de tempérament je peux le rester un bon conducteur c'est pas le problème donc je vais à gauche, rétro-clignot, et là encore une fois, c'est un petit peu étroit, ok, merci, et j'y vais. Donc je repars à gauche encore, rétro-clignot. Allez. Alors, les piétons ne traversent pas, ils sont loin, ok. Je vais faire attention au monsieur. Ok, bon je vais la laisser passer par courtoisie. Il avait un stop, mais bon, ça sert à rien d'aller se, se bagarrer pour une place. Moi, c'est pas mon style, hein, du tout. Et là, il n'y a pas de panneau, mais ça me paraît assez sombre. Du coup, les feux allumés, voilà, obligation d'aller à droite. Bon, ça me surprend pas trop. Donc là, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, pourquoi t'as pas mis le clignot mais En fait, parce qu'il n'y a qu'une route. Alors, j'aurais pu le mettre, d'accord, mais il n'y a qu'une route. Euh, je vais me garer pareil à gauche, du coup. J'ai jamais fait de bataille à gauche en conduite, enfin en vidéo du coup, et je vais essayer de me positionner justement à côté de la noire ici. Alors évidemment je suis à sens unique, d'accord Donc là qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est dès que je vais avoir le feu, donc je fais attention autour de moi évidemment, dès que je vais avoir le feu, le premier à hauteur des appuis-têtes, je vais commencer à reculer, tourner à gauche. Donc évidemment je vais faire attention dans les rétros que ça passe, autour de moi, alors j'ai vu une voiture qui arrive, hein, mais elle était très loin, du coup je me suis permis d'attaquer la manœuvre, de la commencer, voilà dans mon rétro là-bas alors c'est un peu limite, je vais pas prendre de risque euh, ok, la personne euh, elle va se garer aussi du coup je vais rattraper alors en fait j'ai braqué un peu tard, il n'y a pas de problème, hein. j'ai pas envie d'accrocher ma voiture, et là je réajuste voilà, je réajuste tout simplement ma manœuvre alors, on jongle un petit peu entre la vision directe, c'est-à-dire se retourner, avec la vision indirecte, c'est-à-dire dans les rétros. OK. Voilà. Et là, je suis garé. C'est terminé pour moi. Point mort, frein à main. Je coupe les feux, mon moteur, et c'est terminé. Voilà. Donc là, les gens, euh, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas continuer. Vous avez vu, j'ai pu me garer du coup ben, à gauche, à côté d'une voiture et d'un piqué à droite, entre des lignes, vous avez les deux, dites-moi dans les commentaires justement dans les deux rangements lequel vous fait le plus galérer, et un petit conseil, si on vous dit garez-vous où vous voulez, évidemment garez-vous euh, entre des lignes, à savoir que ça va être quand même plus simple et moins risqué. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo, à plus